Bienvenue sur la deuxième version bêta de la carte mondiale du théâtre. C'est une plateforme qui sert de vitrine pour la communauté théâtrale dans le monde et qui facilite la mise en contact entre ses divers praticiens et praticiennes. Toute personne concernée par le théâtre, occupant quelques fonctions que ce soit, peut créer son propre profil, celui de quelqu'un d'autre ou d'une organisation. D'abord, assurez-vous de vous être créé un compte et d'être connecté. À partir de la barre de navigation en haut de l'écran, Placez le curseur sur « Ajouter », puis cliquez sur « Ajouter une personne »,« Une organisation »,« Un festival ». Entrez le type de profil et le nom. Si vous créez le profil d'une personne, vous pouvez choisir d'inclure des informations sur son identité. Pour le profil d'une organisation, vous pouvez choisir parmi des options décrivant ce que fait cette organisation. Après avoir ajouté une biographie et des coordonnées, ajoutez une localisation, puis cliquez sur « Enregistrer ». Lorsque vous créez un profil, la biographie est automatiquement traduite en espagnol et en français. Vous pouvez télécharger un avatar pour le profil et tous les spectacles reliés à ce profil apparaîtront au bas de l'écran. Si la personne ou l'organisation est membre d'un réseau, d'une association ou d'un syndicat, vous pouvez ajouter l'information à droite. Cliquez sur « M'abonner » en haut à gauche pour recevoir un courriel à chaque modification sur la page. Regardez nos différentes vidéos pour obtenir plus d'informations sur les façons d'utiliser la carte et aidez-nous à faire passer le mot sur les médias sociaux. Cliquez sur « Donnez votre opinion » à droite de l'écran si vous avez des suggestions ou des questions.